Des combats meurtriers ont éclaté dimanche dans l'est de la Syrie entre une coalition arabo kurde soutenue par Washington et les forces de Bachar Al-Assad appuyées par Moscou. Une confrontation rare malgré quelques incidents sanglants ces derniers mois. Six combattants des forces démocratiques syriennes et FDS, une coalition arabo kurde alliée des États-Unis, ont été tués dans ces affrontements dans la province de ez-Zor, frontalière de l'Irak, a précisé l'Observatoire syrien de droit de l'homme OSDH. Les FDS sont confirmés dans un communiqué être visés par les forces gouvernementales syriennes tandis que l'agence de presse officielle syrienne Sanaa indiquait que le régime a repris quatre villages. C'est la première fois que le régime lance une opération qui lui permet de reconquérir des territoires tenus par les FDS, a souligné le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahman. Riche en pétrole, la province de Derresor était autrefois tenue par le groupe djihadiste État islamique mais il a été chassé de la plupart des zones qu'il contrôlait à la suite d'offensives distinctes et concomitantes menées l'été dernier par les FDS et le pouvoir syrien. L'armée syrienne, soutenue par la Russie et les FDS appuyés par les États-Unis, s'était fait la course pour contrôler le territoire de cette province. Ligne de déconfliction. Aujourd'hui, le régime tient la ville de Teresor, chef-lieu de la province, mais aussi toute la rive ouest de l'Euphrate, tandis que les FDS sont stationnés sur la rive orientale du fleuve. L'objectif du régime est de protéger la ville, en repoussant les combattants des FDS qui se trouvent sur la rive est en face de la cité, explique le directeur de l'OSDH, Rami Adel Rahman. Par le passé, plusieurs incidents meurtriers ont opposé des belligérants, même si une ligne dite de déconfliction avait été érigée pour éviter tout dérapage. En février, une centaine de combattants pro-régime avaient été tués dans des frappes de la Coalition internationale à et Zor. Washington assurant que ces raids intervenaient après une offensive des forces royalistes contre un QG des FDS. En septembre 2017, les FDS avaient accusé la Russie d'avoir bombardé une de leurs positions tuant un de leurs combattants et en blessant d'autres. Damas déterminé à reconquérir l'intégralité du pays, à la faveur du conflit qui ravage la Syrie depuis 2011 et qui a fait plus de 350 000 morts, la communauté kurde qui domine les FDS a imposé une autonomie de facto sur les territoires sous son contrôle dans le nord du pays. Mais le régime, qui tient déjà plus de la moitié du territoire syrien grâce à l'appui militaire de Moscou, est déterminé à reconquérir l'intégralité du pays. Dimanche, sur un autre front dans la périphérie sud de Damas, son aviation pilonnait le camp de réfugiés palestiniens de Yarmou, mais aussi le quartier voisin de Hajar al -Aswa, tenu par le I. Selon l'OSDH, cette opération intervient après la reconquête totale des territoires rubels dans la Gouta orientale, près de Damas, annoncée à la mi-avril. Après des semaines de bombardements meurtriers et des accords d'évacuation imposés aux insurgés, des colonnes de fumée s'élevaient des abords de Yarmou après des frappes aériennes, tandis que les tirs des francs-tireurs étaient entendus dans le secteur, a rapporté un correspondant de l'AFP qui participait à une visite de journalistes organisée par les autorités. L'opération ici est différente de celle de la Gouta orientale. Assure une source militaire. Ici, les bâtiments sont collés les uns aux autres ailes les ruelles sont étroites, ce qui ne permet pas le passage des chars, poursuit-il. Par ailleurs, un accord a été conclu entre le régime syrien et des rebelles pour leur évacuation de localités de la banlieue sud de Damas, adjacentes au camp de Yarmouk.